Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec euh, notre cours hein, de création du site web. Donc je vous avais proposé euh, un design. Donc on l'a exécuté jusqu'à cet endroit-là. Je vous montre le design. C'est celui-ci. Tac. Donc on en est là. Aujourd'hui on va continuer avec celui-ci, celui-ci et éventuellement le pied de page. On va voir. Ok, si on y arrive. Sinon, on continuera. Euh, si vous regardez ce cours sur notre plateforme sur YouTube, on va dire, je vous invite à vous, à vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite. Donc, cette plateforme de formation gratuite, elle est conçue pour vous aider hein, à développer votre business en ligne. Et tout ce que nous créons dans ces cours, vous pouvez les télécharger, par exemple, le suite que vous, vous voyez créer dans ce cours. Euh, vous pouvez le télécharger hein, sur notre plateforme de formation gratuite. Ok? Et puis, si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci. On est là pour vous aider à progresser. Nous travaillons avec un. Nous créons ce site, nous créons des sites avec la plateforme Buildroll. OK, donc euh, si vous avez des questions par rapport à ça, pas de souci. Ceci dit, euh, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et on continue. Dans la description en fait, de ce cours, vous avez, un... vous avez un lien pour créer votre compte gratuit hein, chez Buildroll de manière à pouvoir reproduire ce que nous sommes en train de faire ici. Ou à pouvoir développer votre business tout simplement avec but de rôle, ok. On va continuer. Euh, si je remets le, le design, ça là, ce que vous voyez là, ça ressemble à ça, d'accord. C'est pratiquement la même chose, etc. Donc du coup, on va pas se casser la tête, on va dupliquer cette bannière qu'on avait déjà créée ailleurs, ok. On duplique ça, ça me, fait, ça me facilite la tâche. Euh, oh, a, ta, ta, ta. je pense ça je le duplique du coup il va se retrouver tout en bas alors euh, donc on est tout en bas du coup cette bannière on n'en a plus besoin on la vire euh, bon normalement ce que je vous conseille de faire à hein, chaque fois avant de dupliquer quelque chose euh, vérifier sa version mobile C'est-à-dire que travailler sur sa version mobile Avant de la dupliquer Comme ça, quand vous allez dupliquer La version mobile sera déjà faite Bon, euh, je ne l'ai pas fait moi Donc ça voudrait dire qu'il va falloir Qu'après que j'aille sur la version mobile Bon, écoutez, on va faire ça ensemble Ça va plus simple Au lieu de vous dire quelque chose de ne pas le faire Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit Allons-y Quand tu veux euh, il est bien parti. C'est bien. Donc là, par exemple, si on voit sur la version… Je vais enregistrer ça. Comme tu veux. Je vais aller sur la version mobile. Vous allez voir. Tac. Ok. Vous voyez ça Là, on est sur la version mobile. L'icône, c'est gras, etc. Voilà, c'est un peu balèze et tout. Euh, et le test là, c'est en tout, alors qu'on veut que ça soit au dessus. Quand c'est des choses, hein. euh, donc, nous, on va coller ça. Hop. Hop. Hop. Hop... On euh. descend... 35. Alors, on peut réduire ça si on veut celui-ci du coup on va le réduire espace latéral bon on va mettre 80 on va mettre ça à 80 80, donc tout, 80. Hop. Descend. Comme ça, quand on va dupliquer, la version mobile, elle est déjà faite. D'accord On n'aura pas besoin de faire ça deux fois. Tac, 80. Ok, descend. 80. 80 80 bon, euh, bon. tant qu'on y est sur, le, euh, sur la version euh, sur la version mobile on va profiter en même temps hein, pour corriger certaines choses Donc, la première bannière elle est corrigée, la deuxième le bouton se trouve tout en haut, le titre en bas, etc. c'est pas terrible hein. donc on va corriger ça et comme on n'avait pas corrigé ça avant de dupliquer le, le avant de dupliquer cette bannière il va falloir que euh, on le fasse on le fasse deux fois d'accord par exemple euh, ça je descends le bouton je veux que ça soit tout en bas donc pareil le bouton c'est s'enregistre là je ne sais même pas bon, on peut changer en savoir plus par exemple ok pareil donc vous avez vu on avait dupliqué le truc et c'est pareil c'est mis en s'est mis, mis tout en haut et je descends Tac. je remonte celui-là Hop. Hop. Hop. bon pour celui-ci je mets la photo je laisse la photo en haut je peux si je le souhaite par exemple décaler un peu plus la photo décolle du, du haut. Est-ce que je peux l'élargir un peu plus Oui. Il y a que ce que ça couvre tout l'écran. Et ça, du coup, c'est ma version. Pareil pour celle-ci. Le titre, on veut que ça soit en haut. Et que la boîte soit en bas. Hop. Le titre, il faut que ça monte. Ok, la boîte descend. Et c'est gratuit. On décolle un peu. On met du 20. Ça suffira. Le bas, celui-ci. On le colle. le haut bon. tac le bouton on le décolle un peu le bas Dans cinq. Et là sur la version mobile vous voyez comment ça rend sera à vous de voir si ça vaut la peine, ça vaut le coup, etc. D'accord Si vous pouvez gratter euh, encore euh, au niveau comme ça, sera à vous de voir en fait. Serait vraiment à vous de voir euh, ce que ça donne sur la version sur mobile. Ça vaut le coup hein, de, de le faire, là Si à vous, à vous de gérer ça. Donc si je veux jouer un peu avec. Je laisse comme ça. Alors, je descends mon texte. Bon, je le mets en haut, je le mets en bas. Bon, je vais le mettre en haut quand même. Parce que je pense que c'est mieux que ce soit en haut. Avancer. Je remonte ça. ça, il peut remonter facilement. Ouais. Je laisse ça comme ça mieux et pareil ici je remets, je remets un peu alors je vais travailler sur la boîte et non sur le formulaire je vais remonter okay, en dessous Ok, super, euh, je décolle le truc, euh, le bas, bas, bas, okay. ok, ok, là, ensuite, je reviens sur la version PC, comme ça au moins c'est fait, si je duplique encore quelque chose, on sait que c'est fini. On a Ce que je vous conseille, c'est que quand vous faites la version mobile, normalement, la version tablette se fait en même temps. Mais, ça... Prenez quand même le temps d'aller regarder la version tablette pour avoir... pour savoir à peu près à quoi ça ressemble. Parce que des fois, il peut arriver que vous avez des surprises. Que ça ne s'affiche pas vraiment comme vous le vouliez. Euh, c'est des détails. Hein? Mais, bon, des fois, ça peut faire la différence. Donc, là, par exemple, on est sur la version... Mais sur la version euh, tablette, d'accord, ça donne ça. Et supposons, par exemple, que je trouve que ça, là, c'est trop grand, d'accord, justement, c'est le but. Je peux venir bosser dessus en faisant quoi Par exemple, là, regardez, par exemple euros, celui-ci, le taille. Il y a toujours quelque chose, là, c'est marqué, largeur, maximale tablette, d'accord. Donc là, vous ne touchez pas à ça, mais touchez plutôt à celui-ci, par exemple, d'accord, juste pour le réduire. À la hauteur que euh, je vais donc pour, pour la tablette, je veux par exemple que ce soit du 320, donc pareil pour eux tous, je vais mettre du 320. 320, d'accord, Donc n'oubliez pas de regarder quand même euh, la version, euh, la version de tablette, quand bien même elle est censée se régler euh, toute seule, regardez quand même. D'accord, elle va se régler toute seule par défaut. Je peux que vous, vous vouliez quelque chose d'un peu, peu plus fin. Euh, donc, regardez ça. 320. 300. Oh. Puis, j'ai du mal. 320. 320. 320 ok celui-ci par exemple là bon ça c'est sur la version mobile on peut le on peut corriger ça sur la version mobile en donnant un peu plus de marge en dessous parce que c'est un peu trop collé du coup Donc, on peut faire ça euh, non, je suis pas au endroit Regardez ce que je veux faire, c'est ça en fait que je veux faire. Je travaille sur la boîte là. D'accord. Du coup, je clique sur le crayon. Mais en faisant ça ici, je suis en train de travailler sur la version, vraiment sur la version mobile. Et ça a également de l'influence sur la version euh, tablette. Donc, je reviens là. J'enregistre tout ça. OK. Je retourne sur ma version mobile, juste pour vérifier. OK. Et on peut dire, c'est pas mal, il y a un bon espace, etc. D'accord Bon, je retourne sur la version PC, j'ai vu ce que j'ai à voir. Et maintenant qu'on est bon, on va enregistrer. Pour ne pas perdre notre travail. Et on va aller dupliquer du coup notre fameuse bannière. Et en faire ce qu'on veut. Alors, donc là, je duplique. Tac. Euh, ouais. Je me demandais où, se passe, où est parti ce truc-là. Euh, donc, si je descends tout en bas, j'ai ma nouvelle bannière. Donc, sur ma nouvelle bannière, j'ai besoin uniquement de, de, 3, de 3 icônes et non quatre et non 6. Donc, du coup, je vais supprimer. Supprimer, oui. Supprimer, oui. Oui, on va le supprimer aussi. Supprimer. Oui, une fois que c'est supprimé, ce que je peux faire, c'est de remonter ça. Super, c'est nickel. C'est bon. Alors, on va changer juste les titres. Et puis, ouais. euh. On va changer les titres. Euh, Qu'est-ce qui me sort celui-là Il a du mal à rester lui. Euh, les étapes. Comment ça marche Comment ça ça marche? D'accord. Du coup, on va expliquer comment ça marche. Celui-ci, sur celui le celui design, c'est centré. Donc, tout ça, là, on va les centrer du coup. Centré. Centré. Là. On prend ça, on va changer l'image. Bon, je vais faire ça après. Celui-ci, je le centre. centré, centré, centré, centré, centré. Centré. Ok. Centré. Centré. Centré. Je pense que j'ai faire pour celui-ci. Donc, on va. On va changer les. On va changer les icônes. On va dessus. Première icône. Monte. Tac c'est celui-ci je pense celui-ci on va changer l'icône euh... celui-là et dernier icône je monte avec changer cadenas c'est celui-ci d'accord j'enregistre super ça c'est génial. Donc, une fois que c'est fait, je l'enregistre. Ok. Si on regarde, par exemple, le design, euh, ce que j'ai là, là, ce que j'ai là, c'est juste le test là, le même test ici, bon, la même structure là, et deux, euh, on va dire, deux témoignages. Et Les témoignages sont sur des boîtes. D'accord Donc, boîte, j'en ai ici. Sur la boîte, on a un texte photo. J'ai... Et puis, le nom en gras. Donc, j'ai un titre en gras, texte photo. Je vais prendre une boîte là. Et je vais l'utiliser pour ça. Alors, on y va. Ce qu'on va faire, du coup, vous comprenez, je vais encore dupliquer. Alors... Tac je duplique, je duplique et mettre les témoignages. Nos témoignages, nos, témo nos témoignages. Ah, oh, uh, love by clients. Uh, aimé par les clients. on va dire non avec les autres choses nos clients témoins nos clients témoins Alors, on va mettre comme ça et du coup on va supprimer une boîte okay. on va prendre une boîte on va énerver un peu dit qu'il est en train de raconter sa vie justifier sur le côté on va mettre ça justifier sur le côté ok je remonte un peu je peux dupliquer celui-là du texte mettre là je vais là dessus voilà. la photo de la personne alors ça du coup je peux le supprimer Hop. et je peux dupliquer celui-là dupliquer celui-là et mettre ça bon je veux quand même que les deux soient dans le soit entre les lignes là. donc je vais faire ça et je vais faire ça bon maintenant je vais quand même supprimer ça d'abord je supprime ça ça veut dire que je peux faire mieux je peux ramener ça jusqu'ici ok et, et décaler tout le reste tac tac jusque là du coup j'ai ça et quand je vais le dupliquer ça sera quelque chose de sympa dupliquer hop alors hop. Dans le vide, là, là, hop, ok. Donc, j'enregistre ça et j'ai mes deux témoignages. Maintenant, il faut une photo de quelques etc. Euh, quand vous faites pour faire pour faire la photo ronde comme ça, hein, comme ils ont fait. Pour que vos photos soient rondes, je vous conseille de, de ramener des photos carrées. Comme ça, quand vous allez arrondir les bords des photos, et ce sera tout rond. Bon, là, euh, je ne vais pas trop m'embêter hein, avec ça. Euh, je, vais... je vais prendre des photos qui existent. Je vais aller prendre quelque chose qui existe déjà. Alors, ici, s'il y a quelque chose qui s'appelle témoignage... Bannière témoignage. Donc, si c'est banné témoignage, tiens, j'ai des photos. Je veux des photos rondes, je vais prendre ça. Ok, comme ça, je ramène les photos, je remplace les photos existantes par. Un. Je prends ça, elles sont toutes petites. Je supprime ça. ça. Ouais, je supprime et je vais l'agrandir bon Donc, vous voyez ça là je vois la taille que j'ai faite là-dessus dimension size taille 132 Donc, comme ça c'est pour faire la même chose hein. de l'autre côté 132 hop ok 32, ok. Alors, pour que ce soit rond, normalement ils sont censés. Je pense que c'est des photos carrées. Je parle du principe que c'est des photos carrées, donc je vais mettre là, du 100. Du 100, 100. 100. Du coup, c'est rond, pareil, je vais mettre du 100, 100, 100, 100, bon. ok, il ne se déplace pas, je clique dans le vide et j'enregistre ça. Comme j'ai ramené d'autres photos, de nouvelles photos sur le, sur ma boîte, je vais juste vérifier si euh, sur la version mobile, les photos sont au bon endroit, ok. Donc, je vais voir, je vais fermer ça, en principe, les photos sont censées être en RAW. Mais je vais voir si elles sont en haut ou en bas. D'accord. Par défaut, normalement il les met en bas. On va aller voir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a compris que euh, ça doit être en haut. Ok, donc on regarde et vous allez remarquer que c'est en bas. D'accord C'est pas en haut. Nous on veut que ça soit en haut. Peut-être. Ou non. Donc c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez que ça soit... Bon, je pense que c'est mieux que ce soit en haut. Donc là, on monte. Ou, ou non. C'est vous qui voyez. Du coup, moi, j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est joli en bas. Quoique, j'en sais rien. On va le mettre en bas. Il faut que j'ai mis le test en... Hop. Il est là. Bon. on va virer les espaces quand même. En tout cas, avancer au bas photo tout en haut. Ok. Euh. Bon, voilà, et pareil, hein, version euh, vérifier la version euh, tablette si la grosseur des photos ça correspond à ce que vous voulez ou c'est trop, etc. Bon, couleur, voilà. on enlise ce qu'on a fait pour ne pas perdre notre travail, et je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Donc du coup, la prochaine fois, on continue, on, continue. on vérifiera la version de tablette et on fera le pied des pages. Une fois qu'on aura fait le pied de page, on remontera là et on va aller travailler sur l'entête. D'accord. Ok. On se retrouve dans le prochain cours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger les sites que nous créons, les thèmes que nous créons pour développer votre activité sur Internet. Si vous avez des questions des commentaires, n'hésitez pas. On se retrouve dans le prochain cours. Ciao, ciao